Tirez, et je vous rajoute un orifice entre les yeux. Libérez-le, et vous pouvez partir. Mon dieu... Fais la volonté Mon dieu... Vous les avez assassinés De sang-froid Si tu veux finir comme ces butariens, continue ton laïus. Sinon, si tu as un peu de jugeote, fais demi-tour et retourne à la clinique de Mordine. C'est monstrueux Attendez voir que Mordi en soit informé Beau travail, Shepard, mais... Professeur, comment pouvez-vous remercier ces monstres Ils ont massacré les Butariens de sang-froid J'ai risqué ma vie pour te sauver, pour sauver tout le quartier. Et tu te permets de me juger Shepard a raison. Les Butariens te torturaient, ils t'auraient tué Ils méritaient la mort. Professeur, comment pouvez-vous dire ça Vous êtes médecin, votre credo c'est d'aider Parfois, aider signifie guérir, parfois exécuter les gens dangereux. Il y a de nombreuses façons d'aider. Va examiner les patients. Il y a beaucoup de travail. Pense à ce que je t'ai dit. C'est un gentil garçon, un peu naïf. Il s'y fera. Je vais lui confier la clinique.